Attention, tu as jusqu'au 7 mai pour pouvoir t'inscrire sur la liste électorale et voter. Si tu viens d'avoir 18 ans, tu es déjà inscrit ou inscrite, ne t'inquiète pas. Normalement, l'État français s'en est occupé. Mais, si tu as déménagé de sucessuraires à Grenoble et que tu souhaites voter dans la région Auvergne-Rhône-Alpes, tu vas avoir besoin de cette vidéo. Yo les amis les 13 et 20 juin se tiendront les élections régionales, et c'est pas de la nuignote comme on dit. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je tiens à préciser que le maillot d'Arsenal euh, accroché derrière moi bouge tout seul, effectivement. c'est moi. Je tenais à vous dire qu'il fallait voter Fabienne Grémer au Régional de 2021. Jusqu'ici, tout va bien Faisons une petite remise en contexte. Les étudiants agonisent, les petits commerçants suffoquent. Les pauvres s'appauvrissent et les riches s'enrichissent. Le climat s'emballe, la confiance envers nos politiques et nos institutions s'effrite. On continue à massacrer et détruire notre habitat, la terre. La catastrophe est là, droit devant nous, mais nous continuons comme si de rien n'était. Il est grand temps d'atterrir et de commencer à construire un avenir. Cet avenir, il passe par toi, par ton vote et par les régionales. Et ouais, en termes de pouvoir, la région, c'est un échelon hyper important. La région, elle décide en matière de développement économique, notamment en termes de politique de soutien aux petites et moyennes entreprises, d'emploi, d'innovation et d'internationalisation. La région, elle gère aussi l'aménagement durable du territoire, notamment la mobilité, la lutte contre la pollution de l'air, le logement, la gestion des déchets. En outre, elle a plus que son mot à dire sur le social, la gestion sanitaire et la culture. Quand tu vois tout ça, tu t'aperçois que voter, c'est quand même assez important. Et oui, si on veut un avenir, ça passe aussi par notre expression démocratique, le vote. Oh my, come on vote, turn away, please, please. C'est tout simple. Thank you very much. Avec le coronavirus, c'est possible de tout faire en ligne sur le web. Normalement, il y a deux possibilités. Situation numéro 1, tu es déjà inscrit ou inscrite sur la liste électorale à l'endroit où tu veux voter, donc tu n'as rien à faire. Parfait. Situation numéro 2, tu as déménagé de succès sur erdre à Grenoble car tu es étudiant ou étudiante et tu veux voter dans la région auvergne rhône alpes pour la liste écolo de Fabienne Grébert, par exemple. C'est... juste un exemple, hein. Là, tu dois t'inscrire. Et tu as jusqu'au 7 mai. Ne panique pas, c'est très simple, ça prend 5 minutes. Tu prends un justificatif de domicile, donc une quittance de loyer, une facture de téléphone, d'internet, de gaz... Et un justificatif d'identité. Donc, carte d'identité, permis de conduire, passeport. Tu vas dans la description et tu cliques sur le lien en question. Tu crées un compte si tu n'en as pas et bamos, tu suis les étapes, tout est marqué. Sinon, tu peux aussi prendre ton justificatif de domicile et ta carte d'identité pour aller t'inscrire dans la mairie la plus proche de chez toi. Grâce à ce petit effort, tu vas pouvoir enfin voter écolo les 13 et 20 juin. Allez, bise la mif